Bien, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et comme vous avez pu le remarquer directement en début de vidéo j'en ai eu un peu marre que la bande de Sabri fasse des grosses roues arrière derrière moi et me parasite le son de toutes mes head-story donc j'ai pris la décision fatidique bah, de de fermer la fenêtre, tout simplement, pour une meilleure qualité audio pour vous. Le décor est peut-être un petit peu moins sexy, mais je pense que mon visage d'ange qui illumine vos cœurs rattrape ça assez largement. La semaine dernière, je vous ai ramené en Asie, et plus précisément en Chine, pour vous raconter des histoires, mais cette fois, on retourne à l'autre bout du monde, mais du côté de Los Angeles. Ah, Los Angeles Cette belle ville avec son beau temps, ses plages, ses paysages... J'y suis souvent allé, parfois, en ratant des choses qui m'importent pour moi, comme par exemple, les matchs de foot de mon équipe préféré. Mais heureusement, j'ai toujours utilisé un VPN pour pouvoir regarder ça en stream et ça me permet de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est un VPN qui vous permettra de vous connecter à plus de 6400 serveurs localisés dans 90 pays différents et grâce à ça vous pourrez allègrement suivre tous vos programmes à l'étranger ou alors par exemple vous connecter au catalogue Netflix américain eux là-bas, ils possèdent IQ et je vous cache pas que ça, ça me rend un petit peu jaloux. Vous pouvez également réserver des billets d'avion moins chers en vous connectant sur des serveurs en mais ça, c'est encore un jutsu secret que peu de gens maîtrisent, donc ça reste entre nous. CyberGhost VPN encrypte toutes vos données, donc vous êtes à peu près en sécurité quand vous naviguez, en plus du fait qu'absolument personne ne peut savoir ce que vous faites. Et il y a même une application dédiée sur iOS, Android et même le PSN et Xbox Live. De même pour les Smart TV. Avec un abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 écrans en en même temps donc du coup je me permets de vous dire qu'il y a un joli lien dans la description pour pouvoir bénéficier de l'offre à 2,64€ euros par mois avec deux mois offerts et sur vos 45 premiers jours c'est satisfait ou remboursé donc allez checker ça il y a toutes les infos en dessous voilà pour le petit passage commercial donc aujourd'hui je vous ramène à los angeles pour parler internet pour parler jeux vidéo pour parler e-sport et donc pour parler de face clan à ah, face clan je pense que vous connaissez tous cette équipe structure Agence, On sait pas trop ce que c'est, ça représente tellement de choses, mec C'est ça le plus drôle, parce que leurs domaines sont tellement variés que je ne saurais même pas à l'heure actuelle comment les définir. Mais avant de plonger dans leurs histoires, je vais me permettre de te les présenter un petit peu plus en détail pour pouvoir comprendre la puissance que ça représente. Face Clan, c'est une équipe créée en 2010 par euh, des trickshotters. C'était une équipe qui, à la base, officiait sur le jeu Call of Duty et était spécialisée dans les montages, les vidéos de snipers, etc. Comme bien d'autres à l'époque, hein. je peux citer des noms du style... Optique, Sort, Obey et c'était du coup sur Modern Warfare 2 Bref, il y en avait beaucoup, cette équipe possède une chaîne Youtube qui dix euh, ans plus tard, culmine à 8 millions et demi d'abonnés, hein, on va dire que c'est quand même pas mal, hein, on va pas se le cacher, et qui s'est développée du coup en proposant plein de séries de vidéos sur code, et notamment une qui a été très très connue et très très médiatisée, les Phase Hillcams, qui était une compilation des différents clips des membres de l'équipe, et qui a réellement fait péter tout leur réseau, et fait fonctionner à peu près tout ce qu'ils ont entrepris jusque là. Déjà à l'époque tu sens que Code c'était pas tout pour eux dans le sens où ça a été une des premières équipes pour leur série de vidéos qui a fait des collaborations avec des rappeurs je pense notamment à Woody Allen ce qui leur a permis de pouvoir utiliser certaines musiques connues dans certaines vidéos. D'ailleurs en faisant ça il y a pas mal de rappeurs qui ont réussi à se faire découvrir de cette manière mais c'est pas la seule connexion Phase Rapper que vous allez voir et j'aborderai ça un poil plus tard. Leur développement est aussi passé par l'eSport, ils ont recruté leur première équipe Call of Duty en 2012 et ils ont commencé à leur premier titre majeur aux environs de 2014-2015, il y a eu de très très grands noms chez eux, je pense par exemple à Clayster, pour ceux qui suivent la scène Call of Duty eSport qui a passé de très très longues années, et ensuite ils ont complété ça au fur et à mesure avec l'arrivée de joueurs FIFA, un très très gros roster CSGO, je crois que même à l'heure actuelle il est de très très bon niveau, ainsi que pas mal de joueurs Fortnite. À l'heure actuelle, FaZe, c'est 34 créateurs de contenu, 15 joueurs professionnels ainsi que 11 personnes un peu hybrides qui font des deux. Donc à savoir du contenu et des tournois professionnels sur leurs jeux favoris. Et l'un des chiffres qui est assez révélateur chez FaZe c'est que tout en vous ayant dit qu'il y a 34 créateurs de contenu, 15 joueurs pro, 11 joueurs hybrides, il y a plus de 70 personnes qui travaillent à l'heure actuelle à la partie commerciale de la structure. Résultat Cette dernière année, FaZe a collaboré avec des marques prestigieuses telles que Nissan, Burger King ou a même eu une énorme collaboration de vêtements avec Manchester City. Excusez du peu. Ce qui fait la force de FaZe maintenant en termes de commercial, c'est ce qui leur faisait défaut avant. La capacité de convertir leur énorme fanbase en cash et c'est les mots de leur propre président. Pour vous la faire en rapide, ils ont engagé deux personnes du nom de Greg Selko et Litrink qui ont apporté à la marque toute la partie infrastructure, commerciale, gestion de deal et monétisation plus globale. Depuis 2016, ils sont installés à Los Angeles. Voilà, ils ont eu plusieurs maisons pour leurs créateurs de contenu. Et récemment, ils ont pris la plus grosse qu'ils aient jamais eue jusque là et qui vaut la petite bagatelle de 30 millions de dollars. Et c'est là où vivent la plupart du coup des créateurs de contenu Face, ainsi que leurs différents affiliés. Et on en revient à ce que je vous disais au début, Face on sait pas réellement ce que c'est parce que c'est ni qu'une structure e-sport, ni qu'une équipe de créateurs de contenu, c'est pas seulement une marque de vêtements ou autre, c'est pas seulement une agence de représentation de talents, c'est tout à la fois. C'est des personnes qui ont réussi à créer une fanbase énorme en mélangeant tout ce qui est gaming, lifestyle, e-sport pour te donner un rendu qui à l'heure actuelle fait que c'est une des structures les plus puissantes de l'industrie. D'ailleurs au passage, en 2018 ils ont fait une levée de fonds comme beaucoup de structures et à cette levée de fonds, il y a eu des participations telles que Lil Yachty ou Offset. Deux gros rappeurs américains qui, je pense, vous sont familiers et qui représentent totalement ce que j'ai dit. En 2012, c'était venez on collabore ensemble, vous pouvez mettre vos mu notre musique sur vos vidéos. En 2018, c'est tenez quelques millions de dollars, ce que vous faites ça a l'air cool. Et je terminerai en disant que la soirée d'inauguration de leur grande maison à 30 millions de dollars là dans laquelle ils vivent tous, euh, il y a eu 900 personnes dont 700 femmes. J'ai pas réellement besoin de te faire un dessin, ça devait être assez funky. Maintenant que je vous ai fait une belle présentation de ce qu'était FaZe et que vous comprenez un petit peu, la force de frappe de cette structure. Vous vous doutez bien qu'une telle audience possède également son lot d'histoires un peu loufoques et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans ce sixième épisode de The Story. J'ai sélectionné certaines des histoires les plus intéressantes avec l'aide de mon nouvel assistant rédactionnel. Je te remercie, regarde je te fais un demi-cœur. Et on va commencer par parler de StarNet Eclipse. Vous avez sans doute jamais entendu ce nom de votre vie, mais StarNet Eclipse est un jeu qui était développé par iCasual Entertainment qui était un studio de développement tenu par un jeune étudiant de 19 ans. Un jeune étudiant de 19 ans qui tient un studio de développement de jeu, je pense que tu commences à sentir la patate. Mais malgré ça, et pour le développement de celui-ci, iCasual Entertainment a réussi à s'allier à Face Clan en leur présentant plein d'arguments, voilà, plein de choses en mode, on va développer un FPS, sur ce FPS on pourra vous faire des choses dédiées, comme par exemple une map spéciale face, des mises à jour, des trucs comme ça, et j'avoue qu'en 2013, 14, 15, ça pouvait vendre un peu du rêve pour une structure, d'avoir tout ça. Donc en s'alliant avec Face Clan pour le financement de ce jeu ce que FaZe a fait, c'est qu'ils ont fait une vidéo à quatre sur un canapé de casting couch It's, uh, being by pour pouvoir présenter le principe à leur communauté et financer celui-ci via le crowdfunding voilà, qui est euh, une technique qui a été utilisée pas mal de fois euh, ces dernières années pour financer des gros projets, que ce soit de jeux de produits ou autre, donc les ont donc supporté celui-ci et le crowdfunding a plutôt réussi parce qu'ils avaient réussi à, je me répète sur le mot réussi, à choper l'équivalent de 20 000 dollars pour le développement du jeu. Sauf que voilà, on est maintenant 5 ans plus tard et absolument rien n'est sorti. Il y a eu des images d'une pré-alpha notamment, regardez là je suis en train de vous la montrer, et on va pas se le cacher, c'est pas très sexy, voilà le jeu a pas l'air très très beau, ça fait très très amateur et le projet est complètement tombé à l'eau, voilà, les réseaux sociaux, notamment du jeu, sont complètement à l'abandon depuis 4 ans. Après la pré-alpha qui devait sortir, je crois, été 2015, et ben finalement ça a été annulé. Ça devait être la bêta à la rentrée 2015, puis finalement un autre truc en 2016. Et tout a fini en autre boudin, même s'il me semble, pour la petite histoire, que la plupart des contributeurs qui avaient donné de l'argent ont quand même réussi à se faire rembourser. En tout cas, je leur souhaite, mais c'est ce que j'ai trouvé. Mai 2019, le procès de Tifou. Cette histoire est déjà un peu plus connue, vous en avez sûrement entendu parler, ne serait-ce que de loin, mais je suis un peu obligé de la citer. Tifu, c'est un gros streamer américain sur Fortnite qui a rejoint FaZe en avril 2018. Après avoir rejoint FaZe, et en grande partie grâce à une combinaison de son talent qui est absolument énorme, hein, on va pas se le cacher, Tifu est un énorme monstre, c'est trop ouais. plaisant de le regarder, mais également une combinaison avec le fait qu'il ait rejoint FaZe qui soit une très très très grosse marque. Celui-ci a littéralement explosé, on peut le voir aux différents graphiques qui nous permettent de voir l'évolution du nombre d'abonnés, et ça a été pendant un long moment le Numéro 1 sur Twitch, le premier streamer monde. Je ne sais pas ce qu'il fait à l'heure actuelle et s'il est toujours aussi hype. J'avoue que je n'ai pas trop regardé le Twitch américain donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si à l'heure actuelle c'est toujours un des plus gros ou non. Mais un an après avoir signé chez FaZe, donc un an et quelques mois il me semble, il a porté plainte contre la structure car il considérait que le contrat qu'il a signé était d'une illégale et de deux abusif. En gros, ce contrat était ce qu'ils appellent en anglais un gamer agreement. C'était un contrat qui permettait à Tifu de pouvoir représenter FaZe et à face de pouvoir récupérer un pourcentage sur les différentes opérations commerciales avec des marques que Tifou effectuerait pendant son temps chez eux, sauf que ce pourcentage de combien il récupérerait, en tout cas c'est ce qu'il y avait dans le contrat était assez élevé parce que ça représentait près de 80% des OP de Tifou. et ça fait un énorme chiffre, hein, je suis assez d'accord moi par exemple ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis chez Webedia, c'est un contrat de représentation où ces derniers me ramènent des OP, les négocient et puis prennent un cut sur le montant de l'opération commerciale, voilà, mais on s'y plus aux alentours des 30% et pas des 80, 80 concrètement c'est vraiment énorme, et moi j'y trouve de mon compte dans le sens où j'ai pas besoin d'aller chercher moi-même des OP on me les ramène, j'ai pas besoin d'aller les négocier moi-même, bref, fin de la parenthèse cette plante a fait énormément jaser aux US notamment parce que Tifu considère qu'il y a pas mal d'agences comme ça commerciales qui négocient des deals, ramènent des deals pour des marques etc, qui prennent avantage des streamers et créateurs de contenu sur Youtube ou autres en appliquant des pourcentages abusifs, en n'étant pas totalement honnête sur les revenus que ça rapporte le partage des gains, les délais de paiement, tout ça et il espère que son procès, je viens d'envoyer un missile, fasse un peu bouger les choses et que les streamers et créateurs de contenu puissent également bénéficier de meilleurs contrats à l'avenir. D'ailleurs en parlant d'agence, la plainte mentionne également que FaZe ne possédait pas la licence californienne qui permettait à une entreprise d'agir comme agence de talent, ce qui est apparemment nécessaire dans la loi là-bas, ce qui rend FaZe un peu illégal dans ce délire de représentation, négociation de deals, pourcentage à prendre, etc, etc. Tout en sachant qu'ils avaient également le droit de refuser certains deals. Il y avait un exemple dans la plainte du fait que Tifu voulait rapporter un deal avec HyperX, donc voilà, une marque de périphérique, chose que FaZe a refusé tout simplement parce que FaZe a comme sponsor historique SteelSeries. De leur côté, FaZe tout en reconnaissant que le contrat était un petit peu puant, euh, leur justification c'était qu'il avait été fait par une ancienne équipe d'avocats et que celui-ci était un peu vieux, ont assuré qu'ils ont essayé de faire resigner Tifu sur un nouveau deal un peu plus équitable pendant de nombreuses semaines. Ce nouveau deal comportait même un sale de 1 million de dollars annuels, ce qui est quand même pas mal, et absolument 0% de cut par phase au niveau des OP de marque. Donc tout irait à Tifu s'il avait signé ce nouveau contrat. La seule chose qu'il avait à faire, c'était représenter FaZe au global. Ils assurent également que malgré que l'ancien contrat leur permettait de prendre 80% des deals de marque, ils n'ont en réalité pris que 20%, ce qui a représenté sur un an et demi 60 000 dollars sur les 300 000 que Tifu aurait touché grâce aux OP de marque que FaZe a négocié pour lui. Et pour montrer d'ailleurs que ces 60 000 dollars à leur échelle, ça représentait rien. Banks, l'un des créateurs de la structure, en tout cas un de ses plus vieux membres, a assuré qu'il était même prêt à organiser un tournoi de charité en mettant ces 60 000 dollars là à la clé et qui n'ont en réalité pas été greedy pour l'argent, contrairement à ce qu'on pourrait penser en lisant le contrat. Bref, de leur côté, FaZe a répondu en portant plainte à New York contre Tifu, notamment à cause du fait que toute cette histoire aurait endommagé leur image de marque. Il faut aussi savoir que le contrat précis que Tifu a signé aurait leak par quelqu'un d'autre quelques jours après la plainte. C'est un foutoir, le procès est encore en cours et je vous ferai une vidéo dédiée dès que le résultat de celui-ci sera connu du grand public. D'ailleurs, en attendant, FaZe a totalement libéré Tifu de son contrat. Hein, celui-ci ne représente absolument plus la structure. Il a eu un peu de chance, qui n'est pas le cas de... Clogzy, Clogzy, c'est le capitaine de la section Fortnite de FaZe et un streamer qui est aussi grâce à ce jeu très connu dorénavant. Il a été joueur pro, créateur de contenu, tout ça, tout ça. Et donc du coup, il essaye depuis maintenant plusieurs mois de quitter la structure avec, comme première raison, le fait qu'il aurait eu le même contrat que Tifu. Donc le truc un peu puant à 80-20. Sauf que la structure ne lui a pas accordé ça et qu'il se retrouve d'après ses dires en stream Twitch sans réponse de leur part. FaZe refusant de le libérer, il se retrouve donc obligé en quelque sorte de représenter la structure tout en ayant plus envie d'en faire partie d'après ses propres mots ils ne me répondent pas mais je sais ce qui va se passer c'est une relation amicale mais ils ne me répondent pas quand je leur envoie un message même quand je les ai contactés pour racheter ma dernière année de contrat puis quand il restera plus qu'un mois ou deux avant d'être libre ils viendront me parler pour essayer de me vendre avant la fin de celui-ci pour faire de l'argent ou alors me coller un procès Ambiance. Voilà pour le côté contractuel un peu de la chose. On pourrait également parler des cas de Phase High Sky ou FaZe Ewok, deux joueurs Fortnite qu'ils ont signé il n'y a pas si longtemps que ça, avec la simple particularité qu'ils ont respectivement 11 et 13 ans. Ce qui pourrait poser problème dans le sens où je pense pas que aux États-Unis soit autorisé de signer contractuellement des personnes aussi jeunes. Et enfin pour finir, on va également évoquer le cas le plus récent, celui de Phase Rain. Phase Rain, c'est un des plus anciens membres de chez FaZe, présent là-bas depuis des années, habitant la phase House et qui, comme beaucoup de personnes dans ce milieu, a eu énormément de problèmes au niveau de sa santé mentale. On va parler un petit peu de dépression, de burn-out. C'est des choses qui l'ont agité notamment au cours de l'année 2018. Et récemment, il s'est d'ailleurs fait virer de la phase House, sans qu'on en connaisse réellement le motif, mais il s'est exprimé via une série de tweets où il reproche à la structure de lui avoir fait un mauvais coup, de ne pas avoir essayé de l'aider, de l'avoir en quelque sorte laissé un petit peu à la rue, tout en ne l'ayant pas payé de l'argent qu'il lui doit depuis maintenant plus de 5 ans et ce, sans jamais s'être plaint de ça. Chose à laquelle Banks, donc c'est souvent lui qui répond sur les réseaux dès que FaZe est accusé de quelque chose, en disant que pendant des années, ils ont essayé de trouver toutes les solutions possibles pour pouvoir aider FaZe Rain avec ses problèmes mentaux en lui proposant d'aller voir des professionnels ou en allant, je pense, faire une cure ou peut-être un hôpital psychiatrique. Chose qu'il a d'ailleurs absolument toujours refusé. Et il y a eu une petite date qui est tombée hier. FaZe Rain à l'heure actuelle, serait rentré chez sa mère, aurait désactivé tous ses réseaux sociaux et supporterait à l'heure actuelle, beaucoup mieux dans un environnement familial, tout ça, et je suis content d'entendre ça, parce que les problèmes qu'il a évoqués sont quelque chose de très très réel, et ça me ferait plaisir pour lui qui s'en sorte. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ces histoires, il y en avait également d'autres que j'aurais pu choisir, on aurait pu parler de Face Barker, Face Barker c'était le monteur historique de Face, celui qui a fait pas mal des montages qui ont réussi à leur faire gagner pas mal d'abonnés en 2012, 2013, 2014, donc c'était leur plus vieux, ça fait des années qu'il était là-bas, et qui a été viré récemment de la structure, suite à des accusations de certaines femmes aux Etats-Unis et comme quoi il aurait eu un comportement plus que limite avec pas mal d'entre elles. J'aurais également pu vous parler de la société qui pendant un moment a partagé des locaux avec Face et qui a porté plainte contre la structure, car d'après eux, pas mal de membres de chez Face seraient venus dans les locaux la nuit et auraient absolument tout saccagé, tout détruit et volé pas mal de choses et ils réclament à peu près un million de dollars. Le dommage d'intérêt, c'est quand même pas mal. Bref, j'ai dû faire des choix au niveau de ce que j'allais vous raconter. Cette structure a une histoire longue comme le bras, hein, ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont là. Mais j'aimerais quand même revenir au niveau de ce qu'on a entendu sur la fin en termes de dépression et burn-out que pas mal de membres de chez Face ont pu ressentir au travers des années. Dans un article du New York Times, il y a beaucoup de membres de chez Face qui ont témoigné du côté un peu plus sombre que représente la création de contenu et notamment de la rigueur, de la régularité et des heures et des heures entre filmer et monter pour pour pouvoir créer du contenu avec ce besoin constant d'être toujours régulier de toujours sortir plus de choses pour pouvoir continuer de monter d'évoluer mais surtout de ne pas tomber dans l'oubli Il y a notamment FaZe Adapt hein, Un des plus gros youtubeurs de chez FaZe Et un des plus anciens Qui en 2018 a dû couper pendant plusieurs mois Et absolument ne plus rien faire Pour pouvoir se remettre un peu mentalement Et tout simplement continuer ce métier Car c'est vrai que c'est un peu un métier de rêve hein, On va pas se cacher Il y a beaucoup d'argent Tu vis des choses qui sont inédites, exclusives Que t'aurais même pas pu imaginer le faire T'as de la reconnaissance Et c'est globalement quand même moins fatigant Que les vrais gens qui galèrent 8 heures par jour Pour aller faire un smic Moi jamais j'oserais me plaindre à côté de ces vrais personnes. Là. Mais à côté, tous ces témoignages un peu de burn-out, dépression et pression globalement que tu peux ressentir, quand j'en lis les témoignages, personnellement, je me reconnais dans ce que je lis. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, regardez, ça fait cinq ans que je fais ce métier. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que globalement sur ma chaîne, il y a toujours des périodes d'une semaine, dix jours où je sors pas grand-chose. Mais ceci, c'est directement lié à toutes ces problématiques, notamment du fait que à des moments, il faut dans sa tête des moments un peu plus calmes pour continuer à être productif et produire des trucs. Et c'est pour ça que des fois, je ne poste rien, par exemple pendant une semaine, 10 jours et que j'ai un énorme respect pour toutes les personnes style Skyrose hey, qui continuent Sky de poster absolument tous les jours depuis 7, 8, 9 années. Alors bien sûr, on vit pas tous les problèmes de la même manière. Mais s'il y a bien quelque chose qui est sous-estimé dans ce milieu, c'est la longévité que ça demande pour pouvoir continuer à te renouveler, sortir des choses et être créatif. Créatif, pardon je me suis un peu emmêlé. des années après. Et quand par exemple, Faizadab parle de cette peur que ça s'arrête du jour au lendemain, de ne plus pouvoir effectuer ce métier, de ne plus être suivi, de ne plus avoir de gens, de voir tes chiffres baisser, ces mots résonnent dans ma tête. Je m'y identifie et je pense qu'énormément de créateurs vous diront la même chose. Pour ma part, avec le temps et l'expérience, j'arrive à mieux gérer ça. C'est vrai que au, les deux, trois premières années de YouTube, quand je sortais rien pendant 10 jours et que mes vues baissaient un peu, je me chiais dessus. Ah, je vous cache pas que j'avais grave peur. Parce que j'aimais faire ce que je faisais et c'est toujours une peur de voir un truc que t'as fait depuis si longtemps s'arrêter petit à petit. Et c'est pour ça que je suis toujours fasciné par votre soutien et le fait que vous me suivez encore des années après. Au rythme où je grandis, j'aurai sûrement jamais un million d'abonnés. Je serai jamais le plus grand. Je suis pas le plus gros. Mais je suis très content de ma situation actuelle. J'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible et tant que vous serez là pour me suivre moi je serai là pour vous proposer des choses et c'est pour ça que je vous remercie du fond du cœur. et donc sur ces paroles on arrive à la fin de the story 6 j'espère que ça vous a plu pour ma part j'ai pris du plaisir à construire le script de cette vidéo avec l'aide de louis mon assistant rédactionnel merci encore t'as géré mon frère n'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo c'est pour le référencement machin etc vous connaissez n'hésitez pas à aller check également dans la description l'offre de CyberGhost vpn ça m'aidera grandement maintenant c'est les vacances pour moi je pars dès demain encore pour une petite semaine donc je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après à plus les amis